Si tu pouvais changer les médias français, qu'est-ce que tu ferais euh, Tout d'abord, ce que je ferais euh, dans la presse, donc que ce soit presse écrite, presse radio, euh, j'aimerais que les journalistes fassent un, un, un vrai travail de recherche, qu'ils soient peut-être plus sérieux dans ce qu'ils font, parce que souvent on a des choses euh, sur euh, à propos d'un événement euh, et en fin de compte euh, on apprend que il n'y avait pas de source sûre et que ce qu'ont dit les, les journalistes n'était pas vrai donc peut-être plus de, de rigueur euh, dans le dans le travail euh, par rapport aux, aux sources ensuite pour ce qui est de la télévision euh, je pense pour moi, les, les télé, la télé-réalité, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Je ne trouve pas ça intéressant. Euh, donc, euh, j'aimerais qu'il y ait moins d'émissions de, de télé-réalité. Et euh, qu'on se concentre plus sur des documentaires qui montrent la, la vraie vie et le quotidien, le quotidien des gens. Parce que souvent, ce qu'on voit à la télé... Euh, ce n'est pas ce n'est pas vrai quoi ce n'est pas, pas ce qui se passe aujourd'hui